Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en vacances. Donc on est au mois d'août 2018. Je suis ici à Santa Cruz, capitale de Tenerife. Je fais un petit peu de shopping avec la famille. Et ici je voudrais vous parler du trading. Donc je suppose que si vous regardez cette vidéo c'est que vous êtes intéressé par le trading, vous aimeriez apprendre le trading. Et lorsqu'on débute en trading, on se demande quelle est la meilleure méthode, comment peut-on apprendre le trading, est-ce que ça prend beaucoup de temps. Donc, ça fait déjà quelques années que je fais du trading, j'ai testé toutes les méthodes possibles et imaginables et je suis arrivé à la conclusion que c'est vraiment le scalping, donc le trading à très court terme, qui donne les meilleur résultat. Donc, si vous faites du trading à très long terme, bon, vous pouvez éventuellement placer de l'argent sur des actions et gagner un petit peu avec le long terme, mais ce n'est pas vraiment apprendre le trading. ça. Donc si vous voulez vraiment apprendre le trading, vous devez apprendre des méthodes à court terme. Le, le scalping, donc le trading à très court terme, vous permettra d'apprendre de, des techniques qui vous permettent également de faire du day trading ou du swing trading, donc du, du trading à un, un petit peu plus long terme. Mais au plus, vous ferez du trading à court terme, meilleurs seront vos résultats. J'ai déjà parlé dans d'autres vidéos donc du trader français Benoît Rousseau, spécialiste du scalping. Et il est en vacances en ce moment et donc il a fait le bilan de, de cette année 2018. donc Il a commencé en, à faire ses calculs depuis janvier, on est au mois d'août. Et en scalping sur CFD, il est arrivé à 62 680 euros de gains. Donc c'est bien la preuve que le scalping sur CFD, euh, ça fonctionne très bien. Donc vous pouvez le faire euh, sur ProRealTime avec euh, le trader IG, vous aurez de très bons résultats. Les commissions ne posent absolument aucun problème. Donc 62 000 euh, euros sur euh, quelques mois, c'est quand même euh, pas mal. Donc il est arrivé au total à 100 000 euros en tradant également les futurs. Et euh, le scalping sur CFD, donc toujours du scalping et euh, l'avantage d'utiliser ProRealTime euh, c'est que vous pouvez trader à très très court terme donc vous pouvez trader en tick et donc arriver à profiter de mouvements très très courts donc euh, lui euh, traite euh, sans tick. donc j'ai testé sa, cette méthode avec euh, donc, euh, mes indicateurs que j'utilise dans ma formation scalping et on a de très bons résultats effectivement en tradant à très court terme euh, en TIC ça fonctionne très bien, ma méthode est tout aussi efficace donc euh, en TIC euh, qu'avec euh, le 1 minute, le 5 minutes et le 15 minutes comme je le démontre dans, dans ma, ma méthode de scalping. Donc si vous cherchez une méthode de scalping, eh bien, vous pouvez, une méthode de trading disons, commencer par le scalping parce qu'avec ça vous pourrez trader euh, sur toutes les unités de temps les méthodes que vous utiliserez à court terme sont valables à plus long terme également donc euh, maîtriser les indicateurs, maîtriser les supports, euh, les résistances tout ça vous apprenez dans ma méthode de scalping et ça vous permettra d'avoir vraiment une formation complète au trading euh, et de démarrer euh, quand vous le voulez Donc bien sûr, euh, je vous conseille une fois que vous avez euh, acquis une méthode de toujours la tester en démo avant de risquer de l'argent réel mais une fois que vous avez des bons résultats euh, en démo là vous pouvez commencer à ouvrir un compte de 1000, 5000, 10000 ou plus si vous le voulez. L'avantage du scalping sur CFD c'est que vous avez besoin d'un capital moins important que sur les futurs donc vous pouvez tout à fait euh, trader sereinement en prenant des toutes petites positions. Si vous scalpez par exemple le DAX euh, euh, chez IG, eh bien, vous aurez euh, 5 euros le point, donc vous pouvez très bien gagner en prenant 2-3 points euh, sur le DAX euh, en scalping, ça fonctionne très bien, en suivant donc euh, les indicateurs et les moments idéaux pour ouvrir vos positions, tout ça vous apprenez dans ma formation scalping, donc euh, vous pouvez prendre d'autres formations, bien sûr, mais je vous conseille de chercher euh, des formations scalping, qui vous permettront donc d'avancer plus vite en trading pour apprendre la bourse. Donc si vous êtes intéressé par ma formation au scalping, donc vous avez des liens ici au-dessus et en dessous de ma vidéo. Donc euh, tout est en vidéo, tout est bien expliqué et si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours m'envoyer un email, je suis là pour répondre. Même quand je suis en vacances ou quand je suis en déplacement, je consulte toujours mes emails et euh, je suis là pour euh, vous aider à avoir de bons résultats. Voilà, profitez bien euh, du soleil que vous avez probablement en ce moment. Donc ici à Tenerife, on a du soleil toute l'année. <rire> C'est l'endroit le, idéal pour faire euh, le trading, mais il y a d'autres endroits dans le monde où on peut en profiter également. Il vous faut simplement une connexion internet, un ordinateur ou même un smartphone. Vous pouvez faire euh, du scalping sur un smartphone, ça fonctionne très bien quand vous êtes en déplacement, quand vous êtes en vacances. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Euh, si vous démarrez en trading, ben, soyez prudent quand même. Démarrez euh, avec euh, un compte de démonstration et tenez-moi au courant de, de vos performances, ça me fera plaisir. J'espère vous retrouver dans une de mes prochaines vidéos. Partagez cette vidéo, euh, likez la et j'espère vous retrouver euh, très bientôt. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et je vous dis très bonnes vacances si vous êtes en vacances. À bientôt, au revoir.